Salut Rotard Là, c'est ma deuxième journée sur la boucle de Taquec, donc je viens de me réveiller, euh, je vais aller voir une cascade, me baigner un petit peu pour le matin, et après je repars sur les routes, et on va voir ce que ça donne. Quoi là aussi il se moque de nous là. Là je dois marcher, je suis du marché, je sais pas combien de kilomètres. Je suis en sueur, je pensais que c'est une promenade de santé. Ah, en plus de ça, ils te mettent à chaque fois des panneaux disant oui t'inquiète t'es arrivé. Et après dès que t'es arrivé, non c'est encore à 500 mètres. Et en fait je suis arrivé. Juste pour ça. Je vais quand même me baigner euh, et partir rapidement, il euh, faut que j'aille faire mes affaires. Oh, c'est pas la cascadogne, hein. mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Bah, au final, la baignade, c'est pas pour maintenant. Là, je pense qu'il doit y avoir autre chose de l'autre côté. Ça Je vais me baigner tout de suite. Non Lâche pas oh, Elle est froid. La vue elle est magnifique, mais je pense pas que ce soit la bonne journée aujourd'hui. Là, ils ont décidé de mettre euh, des feux un peu partout. Donc au final, tout ce qu'on voit, c'est de la fumée. Je crois que pas grave. Et là, je continue. Euh, je viens de m'arrêter dans un lac, qui s'appelle le Nam Tung, un truc comme ça. Et c'est assez impressionnant quand même. Là, je vous montre ça tout de suite parce que... il y a des... Euh, il y a des branches qui sortent de l'eau mais de partout, c'est incroyable, il n'y a que ça Moi je vous laisse sur ce petit coucher de soleil, là je vais crécher dans ce petit village, qui est une espèce de petite île coincée dans le lac. Et nous on se retrouve pour la suite... je commence à en avoir marre des mouches Nous on se retrouve pour la suite de la belle de Tanek, j'espère que vous arrivez à entendre, attendez, d'esquiver les moucherons en profusion Bon, je vous laisse tous, hein. Salut, on va plus. Là il est presque 6h du matin, je pense que le mec nous a